<rire> ouais c'est moi le chef, non c'est pareil vrai, non il euh, n'y a pas de chef, pas besoin de chef. Euh, on se veut assez horizontal en plus, d'autant plus. Euh, on se fait confiance les uns les autres, tous. Et ça c'est cool. Tu vois, pour moi l'initiateur du projet, ça doit, ça doit être lui qui, qui drive parce qu'il a sa vision du truc. et euh, c'est normal que ce soit liquid Drive, c'est son idée avant tout. Je pense pas qu'il faille non plus forcément un grand chef, euh, quelqu'un qui va tout, de, tout diriger, ce genre de truc. Mais au final, il doit y avoir une décision claire. Alors qui peut être euh, étayée, euh, avoir euh, l'approbation de tout le monde, on peut en parler. Mais je pense qu'il faut un leader quand même. Quand on fait des jeu vidéo, souvent... Euh, on est dans une optique de le faire avec des personnes qu'on connaît et c'est très difficile d'essayer de positionner quelqu'un comme ayant l'ascendant, on a tendance à vouloir forcément travailler de manière égalitaire. Ça c'est quelque chose qu'il faut préserver, au moins sur l'esprit le, sur le, d'équipe de manière générale. Par contre, de notre côté, on a tranché assez tôt qu'il fallait une notion de référent. Euh, comment dire, euh, prendre les, par exemple les artistes, on va avoir potentiellement c'est plutôt eux qui vont imposer leur choix, on va dire, au final, sur le graphisme, vu que c'est eux qui ont plus l'œil artistique. Euh, pour tout ce qui est côté technique, justement, là, c'est moi qui va peut-être avoir plus mon mot à dire et qu'on va peut-être un peu plus m'écouter, en fait, en fonction des compétences de chacun. On reste à l'écoute et on... c'est pas « j'ai ma vision, il faut que ce soit comme ça ». C'est aussi, il faut savoir se remettre en question et se dire « c'est peut-être pas la bonne vision et... ». Euh, vu qu'on est tout le temps en train de débattre, de proposer des idées, euh, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'achat. Il y a besoin de quelqu'un qui structure le projet, donc un, un chef de projet, mais pas... Pas en tant que leader, c'est plus en tant que chef d'orchestre. Il va aider à ce que euh, ça, les choses soient mises en place et que euh, les plannings soient, euh, bah, soient respectés, mais, euh, mais pas là pour imposer les choses. Donc C'est une espèce de gentil chef qui n'a euh, pas forcément euh, imposé son lead, mais qui va être la personne qui va trancher lorsqu'il va y avoir des débats, qui, euh, qui vont potentiellement euh, durer un peu trop longtemps. Et il va aussi avoir une charge d'investir plus de temps sur, le, sur la prise de décision dans un domaine. Typiquement sur la musique, je ne enfin, vais pas avoir tendance à le contredire forcément parce que c'est lui qui a plus d'expertise là-dessus. Sur le code, ça va être l'inverse, où c'est plus moi qui vais un peu imposer des choses. Quoi. Et on se fait confiance là-dessus à un moment, ça, ça suffit. Quoi. Surtout quand on est une petite équipe, on... C'est prouvé que euh, le, le management horizontal fonctionne bien, en particulier dans l'industrie du jeu vidéo. On verra après si on grandit et où là il faudra qu'on mette ouais. en place des solutions plus, in, plus importantes en termes de, déjà arrivé, de communication justement. et tout. Quoi. Mais, euh... À 3, on avait déjà une autre dynamique, c'est clair, ouais. on ouais. le sent et même euh, des fois quand on revient à retravailler à 3 ou à 4, euh, ouais. on sent que, que c'est pas aussi fluide évidemment, mais c'est normal mais après, et c'est ça qui nous fait peur aussi en soi. Ouais. Mais... C'est pour ça qu'il faut essayer de garder en tête le public cible et essayer de trancher par rapport à lui, ou demander au public de trancher, mais c'est ou bien un chef qui tranche ou on laisse le public trancher, mais il faut que ça se fasse parce qu'on ne pourra jamais être d'accord sur tout, sachant que même si on est d'accord un jour, ça peut changer l'autre jour, on n'est pas cristallisé. Mmh.